Sébastien. Sébastien Et vous avez quel âge euh, 34. Sébastien, dans 34 ans. Euh, c'est quoi pour vous un papa C'est quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, qui essaie de passer le plus de temps possible avec ses enfants. Euh, qui est pas là que pour ramener de l'argent. Mon temps, c'est fini. Ok. Deuxième question qu'est-ce que ça sent un papa euh... Alors et si de vous méditer. pensez à votre papa à vous, qu est-ce que, est que vous avez une odeur qui vous Ah d'accord. Non, par contre j'ai plus euh, des souvenirs de euh, un petit moment où je me rappelle il se mettait toujours à genoux et c'était le moment où on allait, le moment de complicité avec mon papa, on allait faire la bagarre avec lui, euh, on avait 3, 4 ans, 5 ans et euh, ce moment-là il restera gravé euh, dans mon esprit pour tout le temps. Quoi. Ok, ça marche. Ouais, merci beaucoup. De rien. Merci, au revoir.